les deux premières saisons de fêtes sur les trois données par l'Éternel à son peuple s'enchaînent de façon particulière. La Pentecôte est la seule fête qui n'est pas célébrée à une date déterminée de l'année, mais elle se calcule à partir du jour où la gerbe des prémices, était tournoyée et présentée par le souverain sacrificateur à Dieu. Et cette euh, gerbe des prémices, si vous vous souvenez, était présentée, était offerte au Seigneur de façon élevée, elle était tournoyée, c'était une offrande élevée qui était présentée par le souverain sacrificateur qui l'élevait devant Dieu, elle était présentée le premier jour de la semaine de la fête des pains sans levain. Le premier jour de la semaine suivant le Shabbat de la fête des pains sans levain. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu pourquoi l'Éternel a-t-il enchaîné, en quelque sorte, ces deux fêtes euh, printanières, on va dire, de cette façon Qu'est-ce qu'il voulait dire au travers de cela Vous vous souvenez que la première fête est la fête des pins sans levain, qui est précédée ou introduite en quelque sorte par la célébration de Pâques, qui attestait au peuple d'Israël, a rappelé au peuple d'Israël la sortie d'Égypte. C'était donc la fête des Pins sur le -Vin, a été une fête de délivrance divine. Et vous vous souvenez que. Ce qui a permis la sortie d'Égypte, c'est la mort des fils premiers-nés en Égypte, des Égyptiens. Et vous vous souvenez aussi que les Israélites avaient ordre de sacrifier un agneau qu'ils allaient manger d'ailleurs le soir même. Et le sang de cet agneau était mis sur les deux poteaux et les linteaux de la porte de leur maison. Et tous ceux qui étaient dans la maison étaient protégés, à commencer par les premiers-nés des Israélites qui ne mouraient pas. Quand l'ange destructeur est passé, tous les premiers-nés égyptiens, euh, que ce soit chez les, les, la haute société, que ce soit chez le pharaon ou, ou chez les serviteurs, les premiers-nés égyptiens mouraient, mais dans la maison, protégée par le sang de cet agneau, la maison des israélites, les premiers-nés vivaient. Et cet, cet événement symbolisait en fait cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous trouvez cela Jean 1, verset 29 et dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode au chapitre 12 et au verset 22. Donc les Israélites ont commencé leur voyage hors d'Égypte dès le lendemain de la Pâque. Ils ont pris la pâte de pain qu'ils n'avaient pas eu le temps de lever et ils vont manger pendant sept jours des pains sans levain. Ils vont parcourir, en quelque sorte, euh, sept jours, mettre sept jours pour parcourir euh, ce qui, la distance qui les sépare jusqu'à la mer rouge. Vous vous souvenez que la colonne de feu, ou bien la nuée, retenait l'armée du pharaon au cours de la nuit qui marquait le début du septième et dernier jour des pins sans levain. Et vous vous souvenez que dans la fête des pins sans levain le premier jour est considéré comme un shabbat comme un jour chômé un jour férié et le dernier jour le septième jour comme un jour férié aussi ce n'est pas un samedi ce n'est pas un septième jour de la semaine mais c'est une semaine complète et là nous retrouvons en fait euh, ce que dieu J'irais dire la première, la première norme de Dieu pour découper le temps, c'est-à-dire la semaine, avec le septième jour qui est réservé à son repos, qui est son jour à lui. Les, vous vous souvenez, je l'ai déjà dit, que les semaines de sept jours n'étaient pas nommées autrement que premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc., septième jour les jours n'avaient pas de nom comme nous avons maintenant et si nous faisons des recherches sur les noms, euh, la nomination de nos jours, nous allons nous apercevoir qu'ils sont dédiés à des puissances de ténèbres. Nous n'en avons plus conscience mais pourtant euh, par exemple euh, lundi c'est la lune mais derrière la lune il y a une puissance euh, le dimanche en anglais Sunday, c'est le jour du soleil. Et derrière le soleil, il y a une puissance qui s'est cachée. C'est pour ça que, les, les autrefois, dans l'ancien temps, les astres étaient adorés. Il y avait un culte des astres, de soleil, de la lune, des étoiles. Il y avait les planètes avaient un, étaient honorés comme des dieux. Donc dans la Bible, nous n'avons pas ça. Les jours sont nommés par leur rang premier, second, troisième, etc. Les mois sont nommés de la même façon, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Donc cette période entre, euh, disons de sept semaines, entre la gerbe des prémices tournoyées et l'offrande des prémices à la fête des semaines qui correspond à Pentecôte, elle a fait sept semaines en temps et le cinquantième jour était le jour de la Pentecôte. C'est la signification d'ailleurs du mot Pentecôte, c'est-à-dire qui veut dire cinquante. Ce sont donc sept semaines mises à part, particulières, qui démarrent avec la gerbe euh, des orges, puisque la première récolte en Israël était euh, les orges qui perlaient vous, vous souvenez que la Pâque était repérable de cette façon là c'était dans le mois des épis Dieu avait dit ceci sera le commencement de vos mois alors la lune la lunaison la pleine lune de ce mois euh, de ce premier mois, euh, servait à déterminer le premier jour de la fête des pains sans levain. Je vous renvoie aux précédentes euh, euh, explications. Euh, c'est quelquefois un petit peu déroutant parce que nous ne sommes pas du tout habitués à ce calendrier de Dieu, à cet agenda, mais en fait les choses sont très simples quand on a compris euh, la quand on a compris la logique, j'irais dire de Dieu. Donc euh, la gerbe des prémices d'orge, qui était tournoyée le premier jour de la semaine qui suivait euh, la Pâque, le sacrifice de la Pâque, démarre ses, ce, ce comptage des sept semaines et va déterminer 50 jours plus tard la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte qui va tomber forcément euh, un dimanche. La germe des prémices qui avait été coupée euh, le soir précédent au coucher du soleil, n'oubliez pas que dans l'année biblique, les jours commencent le soir après le coucher du soleil, cette gerbe était offerte à l'Éternel le premier jour de la semaine, à l'heure de l'offrande, c'est-à-dire vers 9h du matin. Dans, vous trouvez cela dans le Lévitique 23, le livre du Lévitique 23, et vous allez voir qu'il est dit que c'est lorsque les enfants d'Israël rentreraient dans le pays, là, ils feraient. Ce comptage, puisque si vous vous souvenez, lorsqu'ils sont en marche dans le désert, ils ne peuvent pas euh, ben, planter, ils ne peuvent pas semer, ils ne peuvent pas planter. Ils étaient nourris par la manne, ils boivent l'eau du rocher. Le peuple d'Israël, donc, ne pouvait pas, tant qu'ils n'étaient pas rentrés dans le pays, faire exécuter cette demande de Dieu pour la fête de Pentecôte. Il ne pouvait que célébrer euh, la Pâque. Et on voit la dernière fois où le peuple, avant la conquête euh, du pays de Canaan, où nous voyons le peuple faire la Pâque dans les plaines de Jéricho, avec Josué, ils sont à Gilgal. Il va y avoir la circoncision parce que euh, le peuple n'avait pas été circoncis et il était impossible de faire la Pâque de l'Éternel, de célébrer la Pâque de l'Éternel euh, avec des personnes qui étaient incirconcises. Donc ils vont être circoncis et ils vont euh, sacrifier donc la Pâque dans le pays, dans les plaines de Jéricho. Et il est dit que la manne s'arrêta. Et à partir de là, ils vont manger le vieux blé du pays. Ça sera bien sûr des pains sans levain, pour obéir à ce que Dieu demande. Mais ce sera le vieux blé du pays. La manne n'existera plus. Elle est terminée, c'est très symbolique. Nous étudierons plus profondément les fêtes plus tard. Et je rentrerai dans des détails très significatifs et importants pour nous. Donc, pendant le temps du désert, en fait, euh, euh, ils n'ont euh, pas célébré la fête de Pentecôte. Quoique, 50 jours après, quand nous regardons, nous lisons le livre des Nombres, nous allons voir que le peuple arrive au Sinaï, au Sinaï en Arabie, comme dit Paul, Sinaï en Arabie et non pas le Sinaï euh, tel que l'on pense euh, la presqu'île du Sinaï. Ce n'est pas tout à fait le même endroit, il y a eu des, des erreurs d'interprétation. Donc Paul dit bien qu'il était en Arabie. Donc le peuple va, va arriver. Euh, c'est aussi la montagne d'Oreb, elle est nommée Oreb, va arriver là et il va recevoir, Exode 19, il va recevoir les dix paroles. C'est le don de la Torah, c'est le don de la parole qui va se passer le jour de la Pentecôte, qui ne s'appelle pas encore Pentecôte, qui n'est pas encore calculée comme telle d'ailleurs, puisque ça sera seulement dans le pays de Canaan qu'ils vont calculer. Mais si vous regardez bien, euh, dans le Pentateuch, en comparant les différentes histoires du peuple, mais spécialement dans le livre des dons, vous allez voir que c'est le jour de Pentecôte que les dix paroles ont été données au peuple d'Israël dans l'objectif qu'il les partage au monde. C'était ça la mission d'Israël. Dieu faisait une alliance, c'était une alliance de mariage. Les dix paroles étaient euh, le contrat, en quelque sorte, de mariage avec Israël. Dieu va dire dans les prophètes, « Le jour où je t'ai tenu par la main pour sortir d'Égypte, je t'ai épousé. » Donc c'est une, une alliance de mariage. Dans une alliance de mariage, il y avait toujours un contrat. Et en quelque sorte, euh, le document de l'alliance qui sera mis, là je saute très vite, des étapes, mais le document de l'Alliance qui va être placé dans euh, l'arche de l'Alliance est le contrat de mariage entre Dieu et son peuple. Euh, L'apôtre Paul nous rappelle quelque chose de tellement important pour nous. Dans 1 Corinthiens 10, chapitre 10, euh, il nous dit que l'exode des enfants d'Israël, en fait, tout ce qui leur est arrivé, euh, depuis la sortie d'Égypte et dans le désert, doit, et pour nous, euh, un modèle. Ce sont des leçons, ce sont des instructions que nous devons retenir en tant que disciples de Christ, en tant que chrétiens. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée,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 Donc c'est une leçon qui doit euh, être très pratique pour nous et nous faire comprendre euh, les choses profondes de Dieu. Jésus quand il était sur terre parlait par parabole, par images, par métaphore pour faire comprendre les grands concepts spirituels qu'il est souvent difficile d'intégrer et que nous ne pouvons pas d'ailleurs intégrer avec notre intelligence. C'est de l'ordre de la révélation et Dieu la révèle à notre cœur. Ce que nous pouvons tirer de cette histoire des, des 50 jours qui devaient être, c'est-à-dire les 7 semaines qui devaient être calculées depuis les prémices, c'est que pour arriver à la Pentecôte, qui est en quelque sorte la réception de la promesse, et vous savez que qui dit promesse dit forcément alliance, On ne peut pas, Dieu ne peut pas accomplir les promesses qu'il a faites sans avoir fait au préalable une alliance, puisque c'est son mode de communication, et l'alliance éternelle de Dieu elle a été faite, elle a été renouvelée en Jésus-Christ puisque Jésus-Christ est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Donc, vous vous souvenez la croix qui correspond à la Pâque, la libération de l'esclavage. Jésus a annoncé qu'il resterait trois jours et trois nuits dans le tombeau, puis qu'il allait ressusciter. Il ressuscite le premier jour de la semaine cette année-là puisque ce sont des fêtes qui sont variables avec le calendrier lunaire cette année-là l'année année de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus le, le jour de sa résurrection tombe avec le premier jour de la semaine et c'est le jour où la gerbe des prémices est tournoyée n'oubliez pas que c'est Christ qui est les prémices. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, Christ, le Christ est bel et bien réveillé d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Le jour où il est ressuscité, lorsque Marie de Magdala, Marie Madeleine, va chercher son corps et voit que le tombeau est vide et elle pleure. Le Seigneur se présente à elle. Elle ne le reconnaît pas. Et puis, il se fait reconnaître. Et il lui dit, ne me touche pas, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore montée vers mon père. Mais va vers mes frères et dis-leur. Ce matin-là, cette nuit-là, en fait, le Seigneur et cette gerbe des prémices, cette gerbe des épis d'orge qui sont là, il va être tournoyé, ça va être, il va être élevé en fait vers le Père, qui va le recevoir comme le souverain sacrificateur, lors de l'offrande du matin, va tournoyer la gerbe des prémices. Et on voit qu'après, lorsqu'il se montre aux, aux, à ses disciples, le Seigneur Jésus va leur dire, « Mais touchez-moi, voyez bien que j'ai de la chair et des os. » Il dit à Thomas, « Mets ta main dans mon côté, regarde mes mains, regarde mes pieds, touche. » On voit donc bien que Jésus-Christ est cette gerbe de prémices, cette gerbe des grains d'orge. Vous savez que les orges, dans la Bible, correspondent aux vainqueurs. Une petite parenthèse, lorsque vous lisez l'histoire de Gédéon, il fait un rêve avec un pain d'orge qui roule dans le camp ennemi et qui bouleverse tout. Ce rêve était destiné à l'encourager parce qu'il avait peur. Il avait peur d'obéir à ce que Dieu lui demandait. C'est un vainqueur, c'est les pains d'orge. Donc Jésus-Christ est cette euh, gerbe de prémices d'orge. De, Il va être donc présenté à Dieu. Il va monter vers le Père, mais pendant 40 jours, il va se montrer à ses disciples et il va leur enseigner les mystères du royaume des cieux puisqu'il avait déjà dit que c'était à eux de connaître les mystères des royaumes, du royaume des cieux. Il est dit dans Acte, Acte 1, chapitre 1, Verset 3 « Après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par les disciples pendant 40 jours et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. » Souvenez-vous que son ministère a démarré par ces mots « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il avait été précédé par Jean-Baptiste avait le même message le royaume des cieux était proche quand il était vivant sur la terre mais à la croix Jésus s'est écrié :« tout est accompli Jésus est Dieu si Dieu dit que tout est accompli tout est accompli donc les trois jours et les trois nuits passées dans le tombeau vont en quelque sorte être la porte qui va ouvrir ce royaume des cieux dans, les, dans lequel Jésus non, non seulement est bien sûr mais va faire entrer les disciples de façon pratique, de façon concrète et pendant 40 jours il va leur montrer ce qu'il a déjà dit que la moisson est là les champs sont blonds, la moisson est prête, elle est prête et Sept semaines plus tard, 50 jours donc plus tard, le lendemain des sept semaines du Shabbat du dernier Shabbat, du septième Shabbat, il y avait l'obligation euh, d'apporter, de présenter à Dieu, euh, deux pains qui étaient du pain fait avec du levain. Alors, les prémices, autant des prémices, c'est les pains sans levain. Les prémices se trouvent dans cette semaine des pains sans levain, et c'est de l'orge, c'est-à-dire vainqueur. Tandis qu'à Pentecôte, les prémices qui sont offertes, c'est du froment, c'est du blé, et euh, on apporte au Seigneur, on apporte à l'Éternel, des pains avec du levain. Trop souvent, d'ailleurs nous avons cette, ces clichés-là, c'est que le levain représente représente le péché. Oui, bien sûr, c'est une image du péché, mais pas seulement ça, et là je vous renvoie, je n'ai pas la référence, donc vous la chercherez, je vous renvoie à ce que Jésus a dit concernant le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est fait et semblable à une femme qui prend du levain et qui le cache dans la pâte. Le rôle du levain, c'est de faire gonfler la pâte de façon mystérieuse. Ça veut dire que entre les, la gerbe des prémices et la pentecôte, la fête de pentecôte, le royaume de Dieu est là, il se développe de façon euh, secrète, on ne le voit pas, mais bien réel, il grandit, et on ne peut pas empêcher, on ne sait pas comment ça se passe, mais on ne peut pas empêcher le levain de faire monter la pâte. Euh, en quelque sorte, des prémices à la fête de Pentecôte, c'est un chemin qui va de la rédemption à l'Alliance. Pourquoi j'ai dit ça La promesse est annoncée. Jésus a demandé, chapitre 1 des Actes des Apôtres, verset 4, étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez oui de moi, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. La promesse, qui va avec le serment, donc l'engagement, elle a été faite bien longtemps avant le Père s'est engagé savez-vous quand Quand est-ce que le Père s'est engagé dans l'alliance avec l'humanité Il s'est engagé, en tout cas de façon formelle, mais la chose avait été décidée avant. Dès avant la fondation du monde, Jésus est l'agneau de Dieu immolé. Mais le Père va formuler la promesse avec serment tout simplement à Adam et Ève lorsqu'il dit lorsqu'il dit lorsque la restauration de la relation est faite au sortir du jardin d'Éden Dieu va dire Dieu va dire quelque chose de tellement important et il le dit au serpent parce que tu as fait cela tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie et je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta semence et sa semence elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon L'alliance est faite avec la descendance de la femme L'alliance est toujours avec une promesse. Et pour que la promesse se réalise, elle est toujours assortie d'un serment. C'est pour ça qu'au sortir du jardin d'Hélène, quand euh, euh, Adam et Ève ont compris, ont compris ce que Dieu a fait en les revêtant de peau, c'est-à-dire que des animaux, le son d'animaux anima, ont coulé à la place de leur propre mort. C'est-à-dire que des animaux sont morts à leur place pour qu'ils soient revêtus de peau. Et eh bien Adam va appeler, va nommer son épouse du nom de Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants. Or je vous rappelle qu'ils étaient sous une sentence de mort, ils devaient mourir. Mais Dieu a, dans sa grâce, trouvé encore une, euh, un moyen qu'il avait prévu. Il n'a pas été du tout au d'épourvu. Il le savait. Dans son omniscience, il le savait. Donc la promesse, la promesse de l'Esprit de Dieu, qui devait euh, en quelque sorte venir pour que cette euh, cette humanité puisse retrouver tout ce que Satan venait de lui voler. Elle ne la retrouve, cette humanité, elle ne retrouve toute cette autorité spirituelle qui lui a été donnée que par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Christ en vous, l'Esprit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'ai été assez rapide pour ne pas trop prendre, trop disons approfondir ces, ces notions, euh, ce temps entre les prémices et la Pentecôte, la fête des semaines, on peut dire que c'est en quelque sorte l'entrée dans ce royaume des cieux, l'initiation des disciples dans cette, euh, oui, dans cette vision du royaume des cieux, vous savez qu'on peut voir le royaume, on peut y entrer et puis on peut en hériter et le Seigneur les faisait entrer dans cette dimension-là tout d'un coup il était là alors qu'il est dans son corps de chair, ce n'est pas un esprit, il le dit bien, regardez bien, regardez-moi, je ne suis pas un esprit. Je suis un être de chair. Il montre aux disciples, euh, et pas seulement ses douze disciples, puisqu'il a été vu de 500 frères à la fois, donc il se montre, non pas au monde, mais à tous ceux qui se nomment et qui vivent la vie des disciples, et la vie de disciple, c'est forcément la vie d'alliance. On ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre la vie de disciple, dire je suis disciple et ne pas vivre la vie d'alliance, c'est c'est impensable, puisque c'est l'alliance dans laquelle nous sommes par Jésus Christ. Ils vivent donc cette cette vie de ressuscité, cette vie de résurrection. Ils la voient vivre au Seigneur. Ils il, il découvrent pratiquement ces lois spirituelles qui font que le Seigneur peut se, par exemple, traverser et rentrer dans une pièce qui est qui est fermée, et il est avec son corps glorifié, ce corps que nous sommes appelés à avoir. Et ils savent une chose lorsque le Seigneur est élevé, euh, le jour, le quarantième jour, que euh, le monde chrétien appelle l'ascension, qui n'est pas nommé ainsi dans les écritures. Il est parlé de élevé, il n'est pas parlé que Jésus a été enlevé et n'a encore pas non plus été écrit en tout cas dans l'original qu'il a été enlevé au ciel. Ça c'est des ajouts du texte reçu. Il est élevé, il est élevé effectivement dans la gloire, mais n'a-t-il pas dit Mais n'a-t-il pas dit que quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes en moi. Donc la période de ces sept semaines est, est quelque chose de tellement essentiel et pourtant euh, nous la passons sous silence, nous ne la voyons pas. C'est comme si elle nous était cachée, elle ne nous est révélée et souvenez-vous bien que Dieu ne révèle son alliance qu'à ceux qui le craignent. Psaume 25, verset 14. Donc, nous, nous, sommes, nous avons comme été aveuglés par ce temps essentiel, ce temps des sept semaines, entre les prémices et la Pentecôte. La Pentecôte est la seule fête qui ne soit pas fixée par Dieu. Il faut la calculer. Pourquoi Parce que simplement, la réalité de la fête de Pentecôte est hors du temps. Dans le royaume des cieux, nous sommes hors du temps. Nous sommes déjà dans l'éternité de Dieu. Donc, ce n'est pas le temps de la terre qui va pouvoir marquer ce temps de Pentecôte. Et souvenez-vous, ce n'était uniquement lorsque le peuple se trouvait dans le pays de Canaan, qui est un type, en quelque sorte, justement, du royaume des cieux. Ce n'était que là qu'il pouvait célébrer cette fête-là. Il ne pouvait pas la célébrer autrement. Les 50 jours entre la fête des Prémices, la gerbe des Prémices et la fête de Pentecôte eh bien, rappellent tout simplement le Jubilé. Souvenez-vous que le Jubilé, dans le Jubilé, on retrouve tout. J'en ai peu parlé, nous en reparlerons plus tard, plus profondément. Le temps du Jubilé, vous retrouvez cela dans, dans le livre du, du Lévitique, aussi au chapitre 23. Si je me trompe pas. Et l'essentiel le, le, du Jubilé, c'était que lorsqu'on arrivait à ce temps de la cinquantième année, là c'était en termes d'année, eh bien euh, l'Israélite qui s'était rendu esclave parce qu'il avait perdu de l'argent, parce qu'il était devenu pauvre, c'est-à-dire qu'il n'avait il pas reçu les bénédictions qu'il était en droit d'attendre en tant que fils d'Israël, eh bien, il retrouvait tout son héritage. Et là, on a un, un exemple flagrant euh, avec l'histoire du fils prodigue. Il retrouve tout. Il revient à la maison et il retrouve tout, alors qu'il a normalement tout dépensé. Donc, la fête des Prémices, qui suit en fait la Pâque, la Pâque, c'est la rédemption pour nous. Nos péchés sont pardonnés, nous sommes justifiés par Christ. Doit être suivi de la fête de Pentecôte, qui va être, en quelque sorte, notre entrée concrète, pratique dans l'Alliance, pour être des vainqueurs, et des plus que vainqueurs, parce que l'Esprit de Dieu est sur nous, en nous, et nous donne la capacité de vivre selon ce que Dieu attend de chacun de nous.